Et bien à tous les amis, c'est Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Kirby et le monde oublié. Enfin, putain, ça fait 12 jours que j'ai pas repris le let's play, mais là, ah oui, je sais les jeux. combien Tant que je peux retourner dans le jeu, on va dire plus que ça. Et oui, on a pas fait grand chose dans le let's play. Oh non, c'est chiant pour vous avoir un truc comme ça. Attends, donc voilà, euh, ouais, on a débloqué un Bâtiment, c'est un cinéma. Non, non, oui, ça fait 12 jours que j'ai pas repris le let's play. Putain, ça fait longtemps. Ouais. Non, mais en vrai, on va pas terminer maintenant parce que. Moi, je suis toujours. Enfin, je suis toujours en train de faire. Euh, ouais, vas-y, on fait le jeu rapidement. Comme dans notre chaîne, je faisais des vidéos par, par jour, je crois. Mais bon, on fera le let's play rapidement. Ouais. Surtout que j'aurais dû faire le l'esprit pendant les vacances, surtout que là ils sont amenés. Ouais, je suis un abruti. Un bouge toi. De... Non, non, franchement, non. Je préfère le reprendre là maintenant parce que. ce que j'ai bouffé. Euh. Bref, qu'est-ce que je disais avec euh, mon intérêt. Oh. Mm. Il n'y aura pas que celui-là, comme Kirby, sur la chaîne YouTube. Ouais, je sais pas, il y a un peu. Ouais, bon, c'est <rire> celui-là que je vais aider. Vous ne croyez pas Il est incroyable ce jeu. Oui, un... il est incroyable alors que ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Non Bon, pas si longtemps que ça. Mmh. On va pas se mentir, le display, j'ai mis sur pause. Pour une oh, quelle raison je sais pas pour quelle raison euh, je pourrais pas vous dire. C'est sérieux là pour en de dire ouais, Ok. Alors, comme j'ai dit dans le premier épisode, je ferai pas le 100%. C'est juste ce que euh, voilà, celui-là je voulais le faire. Je m'en rappelle plus. Euh, voilà, je sais pas, faut que je serai la première fois que je joue à je ce jeu de <rire> Non, non, mais sérieux, j'ai fait un vrai film. Ah, ouais. Bah, il y a un problème. Vous vous dites, euh... En vrai, je sais pas. Euh, à quoi m'attendre sur ce jeu? Même si euh, au début de la vidéo, on voyait bien un, un premier fichier déjà fait. Hein. Mais je vous le dire c'est pas moi. Hein. C'est pas moi qui a fait ce fichier. Hein. Plus que tu cherches, plus c'est puissant, je crois. Ah ah. Ouais. J'aime bien ce pouvoir, regarde. On a un flingue dans Kirby, c'est. Ouais. Ça a changé Kirby. Je... je préfère les combats qu'on accorde quand même. Ah, le... oui. D'accord, c'était très important. T'as mangé celui-là, les... bouge-toi. Wesh, il a disparu. Bah, mais essayez pas de me chasser. Enfin, je sais pas, vous êtes abrutis ou quoi Vous allez faire écraser. Ah, c'est ce que je disais en plus. Alors, je vais le prendre parce que, bah pas fait exprès de vu j'en ai loupé un donc je fais pas 100% j'ramasse que qui sort sur mon chemin ça t'a l'air pas beaucoup ils et des fois ça fait aspect je fais fait ah oui j'ai même pas revu ma vidéo au début putain fait ah ouais il faudrait que je fasse un petit peu plus de scénic je en dis ah oh non, il est pas là. Sonic, pas Sonic.exe, ça fait trop. Mais oui, c'est un jeu d'horreur, donc. Euh, enfin, un jeu d'horreur, oui. Ça fait pas vraiment. Très bien. J'en ai loupé un, mais je les ai tous trouvés. Bon. Que... Mais Par quoi pour faire à 100%, va être chose. Hein. Bon, on n'est pas là pour parler Sonic.exe, j'en parlerai euh, plus tard. Euh, dans mes vidéos. Dans un jeu. Un jeu si je fais un hein, Sonic.exe, peut-être J'ai fait tomber ma manette, voilà, ça va être compliqué. On peut pas jouer à, à la Switch avec une seule manette. Enfin, si, moi de. Mais voilà, j'ai pas fait les défis. <rire> j'ai pas fait les défis qui m'ont composé le jeu. Oui, il y a un épisode là aujourd'hui. Parce que j'aime bien faire des épisodes. Garby. Bon maintenant il y aura un petit peu plus d'épisodes sur Kirby. Alors, je pense que je vais en faire un demain encore. Ne posez pas la question, j'en vais faire un demain. Bon les gars, est-ce qu'on ferait pas un épisode par jour du coup, ou deux parfois. Genre le week-end, est-ce qu'on en ferait pas deux le week-end Ça être cool, non ah, En plus on va affronter un boss qu'on a déjà vu. Ah putain. Ouais, deux épisodes par jour, ça va être cool. C'est me ce supermarché qu'on n'a pas fait voilà démo, bien sûr. Là, qu'on a fait Bossman ou Gorille. Ah oui, je spoil direct, hein. Mais bon, t'as sûrement déjà vu le, le premier épisode. Ah oh, putain, ça vise directement le map, pas besoin de faire je sais pas quoi là. Tu appuies sur B, incroyable là, ça tire automatiquement sur le map. Bon, je c'est pas très puissant. Les eaux là-bas c'est pas un pouvoir. Avoir un pouvoir comme ça. Pour plus bon. Non mais je me prends, je sais pas combien de coups mais je perds pas mon pouvoir. Ah mon il Fallait que j'en parle. Ouais, je ferais peut-être un autre Kirby, genre un Kirby en 2 d Mais franchement, j'ai testé un Kirby une fois et il était vraiment bien. Mais je ferais peut-être en vidéo vraiment je mange 4 beignets pour sauver un mois de vie j'en en entends un hein. et puis c'est oh ta mère c'est quoi pour vous ça elle est super sucette moi j'ai une super ah il est tout temps en... il y a une musique de, de sonic tu sais pourquoi il faudrait que bon, elle... Il y a un cœur. Ah non, c'est des indices où il faut aller. Alors Donc il faut aller en dessous de Donc je suppose ici Non Ici je pense. Je pense c'est ici qu'il faut aller. Ouais. Ah bien sûr. Pourquoi j'ai pas pris le pouvoir de l'épée de tout à l'heure beaucoup c'est beaucoup plus puissant vu que ça c'est en à distance c'est normal que ça fait pas beaucoup de dégâts c'est abusé quand même c'est quand même abusé non, je crois qu'il y avait un truc sur mon ordinateur euh, non mais c'est quand même abusé quand même je veux pas mon voilà je préfère être comme ça tu vois c'est la référence de Link qui moi je sais pas hein. Je crois ça fera rifle en sa ligne en plus le bonnet. Oula. Eh, hey, est-ce que je pourrais peut-être pas un jeu carbide gratuit sur Switch Même si il y a longtemps qu'il est sorti ce jeu tout ça. Mais il y a longtemps j'avais pas ma chaîne YouTube encore. Je suis dit, oh vas-y, je qu'en 2021 ça me, ça me hype de ouf. Toi avec ton gros cul et ça y pas, mais quand Ah, ça fait mal, hein. Une attaque spéciale. Une attaque... Euh... Une super attaque. quand enfin, mais... le. Mais tu crois vraiment qu'une boule de neige a fait mal à Kirby Non mais tu fous de ma gueule. Ah bah ben, des boules de neige qui font des pics comme ça, ça... ouais c'est vrai. Fait vrai des pics, je suis d'accord. Mais tes boules de neige, là Ah oui, c'est sûr que... Euh, à la place de Kirby, j'aimerais pas me faire bouffer pour ça, tout cas. Il est... il est vrai, mais il va me tuer sans... Non, grâce à la puissance de la tornade de Link. Non, si tu le je n'en veux pas trop pour ah mais même si on explose on peut prendre son pouvoir, c'est pas. c'était pas dans le. C'est. Oh, c'était pas le cas dans les anciens curbillers, on explosait, on n'avait pas droit à son pouvoir. Mais là on a le droit, oh, c'est génial. Oh il faut le pouvoir pour ça. Alors.. Bon. bon. Les cartons bon. Ah, Peut-être qu'il y a des gens qui vont voir les voiles de 10 secrets euh, cachés. Mais, euh, non, les gens qui veulent terminer à 100%, mais je pense pas qu'il y a dans ma communauté qui veut terminer à 100%. Non, non, non, non, Ouf. De... 9 minutes seulement. Putain, ouais, c'est ce que je disais dans le premier épisode. Hein. Seulement 9 minutes, t'es sérieux? Donc, pourquoi il y avait là? Je note. Ils pas... en fait assez haut pour pas qu'on y aille. Ah, bon, bon, bon, Oh putain, on fait le même pas ce qu'on a fait là. Attends, il faut aller où là, euh... Attends, attends, attends, attends, il y a sûrement un endroit où ça nous montre où faut aller. Connard. Ah bah tiens, ici. Voilà, c'est ici qu'on doit aller. Un euh, sou gâteau. Je sais pas parler français. <rire> Donc ici. Non, c'est un sou gâteau. Ah l'autre peut-être. Ah le gâteau. Ah oui, il y en a deux. C'est drôle. Donc ici. Quand je vais ouvrir le coffre, il y aura des ennemis. Non, mais c'est trop prévisible leur truc là. Ils ferment la porte et on voit un coffre. Si tu ouvres le coffre, il y a des ennemis partout. Non, mais c'est trop prévisible. Oh, ouais c'est bon, un ennemi qui fuit. Ah non, il y a encore. Qu'est-ce qu'il foutait là bon Caché dans derrière, derrière Il se dit Oh non Ah non, non, il y a tu, mais pas. Je me cache oh j'étais pas obligé de les massacrer. Alors, eh, regarde, ils font rien et tout. Ils se baladent dans le marché. Je sais pas pourquoi je devrais te tuer en fait. Ils se baladent dans le marché et tout. Ils euh, font leur course. Oh putain. Oh putain, c'était pas une de... bonne idée, ça, Carmine. Comment tu peux être encore vivant quand Je sais pas. Tout fait écraser Ah, le militaire en plus. Bon, c'est bien, hein. Ce niveau, il était bien. J'ai récupéré mon pouvoir. Mais... Ah c'est bizarre quand même faire ça genre Ah tu ah reprends le Ah t'as plus de pouvoir <rire> non mais je crois que j'avais le pouvoir feu je suis beaucoup Mais vous avez vu ça J'ai repris la partie et j'avais plus de pouvoir Oui c'est maintenant là que je le dis que j'en remarque aussi Putain j'ai pas beaucoup là Ok que... non il y en a plus que 17 hein. arrêtez que je je suis désolé, il y en a plus que 17. Et regardez, c'est qui Ah, le gorille géant. Oh, Ils sont marrants avec leur gorille. Hein. On l'a fait dans la démo. Je suis désolé, il faudra le revoir. Ça. Ok, c'est parti, mon pote. Patin contre commerce centre commercial. Oh. Ah il faut que... Ah je sais pas, faut que je relise un, un petit peu, je crois. Mmh, mmh. Hey, hey. Tu vois ça Non mais regarde, des bananes Oh mon dieu, je me montre qu'est-ce que ça va être si nous donnent des bananes Non mais non Oh mon dieu, c'est pas comme si, pas de coeur. Mais comment ils sachent que je suis là? Hein comment ils sachent que c'est pas moi, euh... bon, je suis tombé. Après le boss, on pourra faire le prochain monde, enfin, commencer le prochain monde. Ah, je suis désolé, moi bon, je suis caché ici, on me voit pas. Non. Je suis tout de la table. Je le savais, bah oui, je savais qu'il fallait euh, bouger euh, le joystick. On a déjà fait ce boss une fois, sur, euh, euh, ben, sur, ah, sur la démo. Voilà. On a fait trois niveaux. Ensuite, on est parti sur le boss. Et oui, mon gars, j'ai battu ton petit frère. Non, bon, c'est que le jeu n'était pas encore terminé. Ah, ah oui. Ah, si, t'es déjà terminé au Japon, c'est pour ça que. qu'il nous offre une démo euh, chez nous, à l'entendant. Ah, oui, forcément. Et qui prend commande de jeu, forcément. C'est gentil. Alors, on n'est plus obligé de s'abaisser pour. Euh... Enfin, on n'est plus obligé à l'avaler le mob pour s'en sommer, il lui fait automatiquement ce jeu, C'est cool ça. Ah, il n'y a plus de vie déjà, le pauvre mec. J'ai carréé, je suis très rapide. Non. <rire> bon. Là, je suis désolé. Mais laisse-moi tranquille. Je suis désolé. Je suis désolé. Pardon. Je <rire> euh... suis désolé, mais j'étais écrasé par la pierre. Je suis conscient que le jeu... Il vient de sortir. Hein. Ah, t'as écrasé ton cul. Euh, ton pied, pardon. Pardon, je suis très euh, chelou dans mes propos. Comme tu peux. Ouais, c'est bon, tu te prends pour qui là, pour Link Ouais, bon, d'accord, moi aussi, mais <rire> puisque je copie son bonnet quand même. Faut pas croire. Ça va Tu regardes combien de dessins animés par jour, toi, le petit gorille En petit, c'est je lui manque un peu de vue, crois. Pourquoi je parle de dessins animés d'ailleurs <rire> je sais pas, je... dans ma tête je suis dit Ah oh, vas-y je regardais les autres idées. Dans ma tête je me suis dit ah oh, les dessins animés c'est trop bien non pas du tout Non mais je sais pas, je me suis dit Non maintenant tu crèves. De... Je me suis dit ouais tu regardes les dessins animés C'est quoi cette peur. Je pense qu'on va faire que le premier niveau Non vas-y Je suis chaud et la terre pour faire le prochain monde dans cette vidéo D'accord c'est très vite mais on a déjà vu ce boss là donc c'est pour ça que. Ah, T'as dû couper, mais bon, c'est le combo de boss. Entre classe. J'adore. Ah, J'adore la danse de Kirby dans ce jeu. Ah, J'adore la danse de cœur dans ce jeu, je l'ai même enregistré, tu vois. Ouais. Peut-être pas, j'ai retrouvé l'heure en fait. 14h30. Ouais. On va pas aller dans la plage maintenant, je pense. Je lui demande un truc. Trop bien. Parce que là, ils vont nous mettre dans, dans le village. Je suis trop fort. Je connais ces camps. Quand... Pourquoi ils nous mettent dans le village C'est pour moi. Ah, pour nous dire qu'on a construit un, immeu un immeuble là-bas. Oui, sans doute ça aussi. Il y avait plus de château. là. -dedans. Il n'y a pas de pluche, on dirait qu'il y a des pluches, mais il n'y en a pas. Ah ça c'est très pratique. que j'ai vu aussi. On peut améliorer nos armes. Enfin, nos armes, nos pouvoirs plutôt. <rire> Qu'on a rencontré dans l'aventure. Donc tout. Donc tous les pouvoirs que j'ai récupéré dans l'aventure. Il va vraiment que j'aille là-bas. Putain mais t'es saoulant mais je ne veux dire qu'on peut améliorer nos armes. Putain. Ah pardon. YouTube. Bienvenue à la de dit, Je travaille avec le pouvoir de tous sorts. C'est un peu ma spécialité. Tout nouveau pouvoir que tu trouveras au fur et à mesure de ton aventure sera aussitôt disponible ici. N'hésite pas à passer. Te servir quand tu voudras. C'est, c'est ce que je viens de dire en fait, le mec. T'as cru quoi? C'est ce que je viens de dire. On va améliorer nos armes. Pourquoi je dis armes? Je suis armes. Vas-y, j'ai envie d'améliorer le pouvoir. C'est mon premier amélioration. Je crois que c'est, on est obligé en plus d'améliorer. Mais bouge dans ta gueule. Je vais aller Ah, c'est voilà, j'améliorerais. Oh ouais, ça que... <rire> On s'en fout. Non, on s'en fout pas, non On peut faire. Ah bah voilà, l'attaque que j'adore. Et là on en a encore. Par oh, on peut s'entraîner, c'est trop bien. Regardez, il brûle. Et eh oui. En fait, ça fait déjà 20 minutes, donc je pense pas qu'on ira à Au prochain monde euh, aujourd'hui. Donc euh, je... Il fait un peu trop long. Je pas. Donc, euh, merci de tous avoir regardé ce deuxième épisode sur Turbine. et euh, Ciao les amis. Abonnez-vous, c'est très important.